Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents sophismes formels que nous présenterons au sein de ce module. On abordera d'abord la question des syllogismes catégoriques. Euh, vous avez entendu parler d'histoire de Socrate, de chats, s'ils sont mortels ou non. Ça va entrer dans ce type de syllogisme. Ensuite, nous abordons entre autres les sophismes associés à la logique propositionnelle. A implique B, B implique A, est-ce que non B implique non A, ce genre de choses. On parlera sophisme et raisonnement probabiliste. C'est-à-dire, est-ce que quand euh, vous avez une série gagnante euh, à la roulette, euh, rouge, une série de rouges, écoutez euh, parier entre le rouge et les noirs, est-ce qu'il vaut mieux parier sur le rouge, le noir Est-ce que ça a une importance C'est ce genre de sophisme que nous euh, aborderons. Et on conclura sur les questions des arguments de l'erreur en prenant beaucoup le cas euh, des OGM. Euh, pour lequel j'ai mis un petit brin de maïs. Donc, l'idée ici est d'utiliser en fait une erreur dans l'argument de euh, l'adversaire pour détruire entièrement un argumentaire. C'est un sophisme aussi de faire ce genre de pratique. Et du coup, nous aborderons cette configuration également au sein de ce module.